Konnichiwa Aujourd'hui on va ouvrir des The Kinder Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons ouvrir des The Kinder Surprise ouais, Sur le thème de Noël Noël Et là il y a le Père Noël, le nain, et le cerf, euh, le Père Noël encore, le bonhomme de Nage, et le nounours. Mais tout à fait, il n'a pas le même dessin, mais il n'a que le Père Noël comme dessin. C'est pas les mêmes oeufs Non, c'est pas les mêmes œufs de chacune. Là c'est. Et on voit un Père Noël, un lutin. Un bonhomme de neige. Et un ours. Un ours. Bonhomme de neige. Ours. Père Noël. Là, si c'est le si c'est les mêmes. Oeufs. Si si si. Si c'est les mêmes. C'est que c'est pas mis du même côté. Et c'est la même chose. Ben, vous allez ouvrir chacune votre tour un œuf. Chacune Vous ouvrez euh, un œuf, l'œuf que vous, que vous souhaitez. Oui, mais d'abord vous commencez par un celui que vous préférez. je commence par le fer. Moi je commence par les... Par Moi les... je commence par le fer. Vous pensez qu'il va y avoir quoi dedans Qu'on va trouver quoi ah, tiens, moi, regarde, un, je ai ai un lutin oui. Un pain d'épices euh, Un pain Loubi, toi un, Loubi, tu vas oui. trouver quoi Tu penses qu'il va y avoir quoi dedans oui. Loupie, oui. quoi qu avoir quoi Dedans, oh. De -dedans l'œuf oui. ouais. Tu sais pas non, moi, Alia, non. toi. Tu sais pas non plus C'est moi qui est quoi c'est quoi que tu préfères Ah oui, le bébé. Mmh. Moi, j'ai envie de manger le chocolat. Ah oui. Moi, <rire> oh, j'aime pas le c'est mmh. Du bon chocolat Kinder, hein. Mmh. Oh, j'ai eu. Eh ben voilà, tu vois, Bah ça y est. J'ai envie d'avoir et pas de bébé. Moi, c'est là. Tu oui. l'as enfin eu parce que tu l'as voulu depuis longtemps cette petite fille. Hein. Oui. Montre-moi montre tes... Montre tous toutes les, les personnages qu'il y a dedans qu'on peut oui. trouver. Ah, est ouais. oh, mais est lui. Un bonhomme de neige, un lutin, un Père Noël, un petit ange, un cerf, un pingouin. Un petit lutin Et un pain d'épices D'accord Maman c'est ça tu euh, Ah ben moi je peux pas les acheter Les jouets c'est pas moi qui les met dedans Regardez il y a ça Parce que tu l'as déjà eu celui-là c'est pour ça Oh c'est pas grave Tu peux manger dire mais Ouais c'est trop bien m'envoyer dans alors passons au deuxième. Ouais. Allez, qui c'est qui va ouvrir son deuxième œuf euh, Moi, je vais. venir. Vas-y, ouvre celui que tu veux. Allez, est Père Noël. J'oublie, montre-moi ton petit pingouin que je le mette en, en forme. Euh, euh... Doucement. Fais attention. Donc, mets ça. Donc, en fait, est-ce que vous savez à quoi ça sert Quoi ouais. Ça, ce qu'il y a autour, ce que l'on met dedans, la ouais. languette là qu'on me met. Oui, oui. À quoi ça sert, les filles À mettre autour du dos comme une bague Eh bien, non. Ouais. Moi, j'ai regardé derrière et qu'est-ce que j'ai vu qu'on qu pouvait faire On glisse un hein, ouais, Un message. Et oui, c'est fait pour écrire un petit message et le mettre dedans et le donner à quelqu'un. Non, mais j'ai papa. De... De... De... Ou même écrire, ou même faire un petit dessin. Pas de... Oh. Demande de l'aide si tu en as besoin. Ils ne veulent pas sortir, ils ne veulent pas s'y Oh non, pas lui Dites pas à chaque fois, non, c'est déjà bien. Ouais, vous en avez un. J'ai peur de elle et là j'ai peint quoi. Pingouin, va bah, comme Noubi, l'oubli elle a eu le pingouin en premier. On a pas une pizza d'or chocolat. Le lutin, Noubi encore. C'est quoi que tu as un pipi. Ah. Tu l'as pas eu Vous l'avez pas eu, ce eu ah, celui-là Trop mignon Regarde, je suis en pingouin. Regarde, Regarde, Fais voir ton lutin. Montre-moi ton lutin, chérie. Je mettre. Je, je une troisième. Attends tes soeurs qu'elles fassent. Euh... C'est bon, vous avez ouvert le troisième, Asya Elle va faire le Vas-y, ouvre-le. Elle n'est qu'au premier. Ah non. Non, elle, a, elle est au troisième. Hein. Ah, mais oui. prenez votre temps, hein, tranquillement. Hein. Tiens, tiens. Oh, et voici le petit lutin. Tiens, moi aussi. Voilà. Là, oh. nous avons. Avec un sucre d'orge. Le qui sert, le bébé serre. Oui. Oui. oui, oui, De quoi Dans euh... le temps, c'est moi, je les mets tous là, là. Ah, je me fais. Bah, tu le remettras là, histoire qu'on les mette en, en fil. Mais après, oui. ouais, okay. les uns à côté des autres. Ça fait, ça fait joli, hein Oh, le pingouin Eh ben, bah, dis donc, il y en a du pingouin, hein non, non, non. Le quatrième, Tenez. Bon ça c'est la même chose, à chaque fois c'est les mêmes images. Hein. Là pour le moment nous avons le lutin, oui. le petit ange, le petit cerf, le petit pingouin. Il nous manque le bonhomme de neige. On a le Père Noël. Tu viens d'avoir le Père Noël Oui, Ah oui, mais on a aussi le Père Noël. Donc il nous manque pour le moment le bonhomme de neige, oui. le pain d'épices, et le petit ange avec l'étoile filante dans les mains ah bah non bah c'est moi qui l'ai ah bah voilà donc maintenant il nous manque oui. Oui. le bonhomme de neige et le pain d'épices merci top, top. le pain de moi regarde tu Ah, ah bonjour. on a prendre le dernier mariage ah. Il me reste deux. Oh non T'as tout ça, mais il me reste que de... deux. Voilà Tiens Bah oui, mais il me faut le... tu sais le... Ah bah non, c'est moi qui fais. Et là, est le fais là, c'est toi qui l'as Hop On met les pingouins... Avec les pingouins... Non, tu les gardes. Ah, regardez comme vous voulez. J'ai pas envie de les présenter. Moi, je vais présenter. Ah, il faut les présenter, que... comme. Oui. Et Loubi, mets le chocolat comme tes soeurs dans le bol. C'est Et Je... Je crois qu'à ça serait... Oh, on a eu le petit ange avec euh, l'accordion. Ah bah ben moi j'avais pas le más... mais non. C'est la seule à avoir. Ah cette... oh bah ben peut-être que dans tes deux prochains œufs oui. tu vas avoir le petit ange, on ne sait pas. Avec, euh, oui. avec peut-être les, les pains d'épices ou le petit cerf. Mm -hmm. Bah ben, ça serait bien parce que cas où on l'a... On l'a jamais eu il n'y a pas d'épilé, c'est une C'est ça, ma sœur. C'est ici, non. non. moi, je suis Tiens, tiens, Hop mmh. C'est bon, Loubi, t'as tout sorti, toi, hein? ouais C'est ton dernier que tu ouvres Moi, bon, c'est pas le dernier, encore. Toi, ça doit être le cinquième ouais 3 4 ouais c'est le cinquième c'est tout alors alors qu'est ce que c'est oh, que fins d'épices moi aussi c'est vrai ah, ah bah oui. voilà Deux fins d'épices et donc nous là ce qui nous manquerait c'est juste le bonhomme de neige ah oui. dans oh, le oui oui je pense oui, oui. mais euh, là dans les dans la collection d'œufs, euh, Moi, vous les avez tous. Vous les avez tous eus là dans, dans le coffret, quoi. Non, ça c'est un bien. Super. Bien. Ouais. Si ça se trouve, le dernier, ça sera le bonhomme de neige, peut-être. Oh. Oh, bon, vous pouvez le Je n'y pas. Bon. Moi, j'aimerais bien avoir le bonhomme de neige. Mais de toute façon, là déjà crois, me semble ah, ah ben voilà. <rire> Et ben voilà. Tu les as tous Oui, ou? je les ai tous mis là pendant. Ah bien non, bien, ça c'est sauf le truc. Le Oui, tu n'as pas le lutin avec filante dans les toiles filantes dans les mains. Bon. Ah ben moi Bah Toi, Assyria, tu les a ça tous alors, toi. Yes. Non, as tous alors Non, tu pas le bonhomme de neige. Bon. Et le bonhomme de neige. Et là, tu as oublié... Qui c'est qui m'a... t'as oublié une étoile, là il te manque l'étoile. Ouais. Tu ne l'as pas, celui-là, Loubi. as celui-là, mais sans l'étoile. Euh, sans l'étoile. Et n'oubliez pas, vous abonner à la chaîne. Merci à tous. Ça à bientôt.